j'espère que tu me suis bien si je fais comme ça tu pourras voir ce qui est dedans et c'est un million par jour cinq fois dans la semaine comme je vous ai expliqué vous me suivez bien c'est ça ça c'est votre portefeuille ce que je vais vous envoyer vous voyez bien aujourd'hui je vais tuer le mouton et ce qui est là j'appelle la DHL pour avoir les informations de là bas je vous tiendrai informé